et leur témoigner de toute la gratitude du gouvernement de la République dirigée par M. Alain-Claude villé Premier ministre chef du gouvernement, pour les efforts sans cesse consentis dans l'exercice de leur noble et exaltante profession, faisant ainsi du système éducatif de notre pays un des meilleurs en Afrique, à en juger les résultats de la dernière évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la conférence des ministres de l'Éducation nationale des États de la francophonie, en abrégé PASEC. En effet, il n'y aurait ni médecin, ni ingénieur, ni journaliste, ni inventeur, ni militaire, ni politique, en somme, aucune ressource humaine qualifiée et de qualité, sans leur abnégation, leur dévouement à la tâche et leur esprit de sacrifice. Cela démontre, s'il était encore besoin, le rôle crucial des enseignants dans la transformation de la société. Mesdames et Messieurs, c'est en reconnaissance du travail des enseignants que la recommandation OIT-UNESCO concernant les conditions du personnel enseignant a été adoptée en 1966 avant l'institutionnalisation de la Journée mondiale en 1994 et célébré tous les 5 octobre. Cette recommandation constitue à ce jour le principal cadre de référence portant sur les droits et les responsabilités des enseignants à l'échelle mondiale. C'est fort de ce socle du droit international qui met de prime abord agréable rendre un vibrant hommage à ceux des enseignants qui, par le fait de la loi, font aujourd'hui valoir leur droit à la retraite. Une retraite bien méritée, après une vie entièrement consacrée à l'éducation et à la formation des jeunes générations. De même que ma mémoire me fait un rappel à l'endroit de l'ensemble des enseignants disparus pour lesquels j'ai une pensée pieuse. En effet, je pense. Parmi tant d'autres, à Martine Oulabou, Louis-Patrick Mombo, Véronique Issyembo, tout récemment, à Odile Magangami Indou, puis à Joséphine Dissienga, surveillante générale en service à l'école publique de Nzaïon, nouvelle cité, décédée à la suite du naufrage du navire Esther Miracle. La communauté éducative se joint à moi pour adresser à l'ensemble des familles cruellement éplorées mes sincères condoléances. Je reste convaincu que la nation reconnaissante ne les oubliera pas et pour ce qui concerne les enseignants, ils continueront de vivre dans la mémoire des hommes et des femmes qu'ils ont formés. Qu'il me soit permis de renouveler au corps enseignant la reconnaissance de la nation entière pour l'engagement et les sacrifices consentis quotidiennement au bénéfice de l'éducation et la formation de la jeunesse gabonaise, si chère au président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Chères enseignantes, chers enseignants, Pour 2022, le thème de la journée mondiale des enseignants, choisi par lunesco fut la transformation de l'éducation commence avec les enseignants. Ce thème nous interpelle particulièrement au Gabon. Et c'est à juste titre que nous l'avons retenu pour la célébration de la journée nationale en ce sens que ce thème cadre parfaitement avec la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, dont la politique, les engagements pris, tant sur le plan national qu'international, les multiples actions et réalisations militent fortement pour une transformation de l'éducation avec un point d'honneur sur l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'enseignant. Je ne le dirai jamais assez, le président de la République place l'éducation et la formation au cœur de ses priorités. C'est pourquoi, malgré un contexte économique particulièrement difficile, le gouvernement de la République est totalement mobilisé pour traduire en actes concrets les très hautes instructions du chef de l'État concernant notre secteur dont l'ambition et d'en faire le premier levier de développement de notre pays. C'est d'ailleurs dans cette perspective que s'inscrivent les mesures hautement salutaires qu'il a annoncées lors de son adresse à la Nation du 31 décembre 2022. Ces mesures en cours d'exécution arrivent au moment où l'école de la République éprouve un réel besoin d'accompagnement par des outils innovants adaptés aux différentes évolutions d'une part, et d'offrir une éducation en parfaite adéquation avec les besoins du pays d'autre part. Je tiens à vous rassurer de ma disponibilité à poursuivre la concrétisation de ces mesures et perpétuer le dialogue avec les partenaires sociaux et les parents d'élèves pour que toutes les réformes, toutes les innovations entreprises soient le produit la contribution de tous. Aussi, la condition enseignante n'est pas en reste. En effet, les efforts continueront à être faits pour vous offrir une formation de qualité, vous garantir un cadre et des conditions de travail adéquats et adaptées et des conditions de vie décentes, afin que plus que par le passé, vous puissiez mettre au service de la jeunesse votre incommensurable potentiel et votre remarquable génie. C'est dans cette optique que des efforts sont consentis pour accélérer le processus de régularisation des situations administratives et les réflexions menées avec les ministères sectoriels au sujet du paiement de vos rappels de solde. Toute démarche qui nécessite un dialogue franc et régulier avec les partenaires sociaux, vos représentants avec lesquels, par la concertation et la recherche permanente du consensus, ma collègue, mes collaborateurs et moi travaillons pour trouver des solutions concertées aux difficultés rencontrées dans l'exercice de votre profession. C'est dans cet élan qui a conduit à la création d'une commission ministérielle du dialogue social, à la signature de relever des conclusions des négociations menées avec les syndicats, à la remise du rapport du dialogue social par les mêmes syndicats et à la mise en place d'un comité de suivi et de évaluation qui a déjà tenu ses premières assises. Par ailleurs, sur notre budget d'une part, avec les partenaires techniques et financiers d'autre part, notamment l'Agence française de développement, au travers du projet PIS, le gouvernement, via le ministère dont j'ai la charge, a entrepris la réalisation d'un vaste programme de construction, réhabilitation, extension, acquisition et équipement des établissements scolaires, en plus de la formation des personnels de l'éducation dans plusieurs domaines. Très chères enseignantes, très chers enseignants, être au premier rang pour transformer l'éducation requiert aussi et surtout de relever une autre de vos responsabilités, très souvent occultées, mais dont il me paraît opportun d'aborder aujourd'hui, c'est la dimension morale de l'enseignant. En effet, au-delà de la formation de la jeunesse et en dépit de votre qualité de premier bâtisseur de la nation, vous avez l'impérieuse et exaltante mission de conduire les jeunes à la responsabilité. À cet égard, je suis ici l'occasion qui m'est offerte pour dénoncer et condamner avec force le phénomène grave et endémique de la consommation des substances illicites et la tentative de leur intrusion dans nos établissements scolaires, ainsi leurs effets néfastes caractérisés notamment par la prolifération des actes de violence entraînant parfois des pertes en vie humaine. Ces actes de violence qui surviennent aujourd'hui avec recurrence m'amènent à attirer l'attention de l'ensemble du corps enseignant sur la nécessité au-delà de l'instruction et de la formation des sanctions prises pour éradiquer ce phénomène, il nous revient d'inculquer dans l'esprit des jeunes apprenants les valeurs et principes fondamentaux qui organisent les rapports humains et qui feront de ces derniers des êtres accomplis, vertueux, cultivant l'amour du prochain et l'acceptation de l'autre. Devant l'incivisme qui prospère parfois dans nos écoles, collèges et lycées, les clubs d'éthique seront installés pour renforcer l'éducation à la citoyenneté. Une vulgarisation du guide de prévention et des luttes contre les violences en milieu scolaire ainsi que des formations par les experts nationaux seront faites. Je vous invite vivement à une appropriation collective afin que des solutions pertinentes et pérennes soient trouvées pour l'éradication de ces phénomènes qui risquent, si l'on y prend garde maintenant, et collectivement d'hypothéquer l'avenir de nos enfants et même retarder le processus de transformation de l'éducation de notre pays. Le Gabon de demain aura le visage que l'enseignant voudra également lui donner, d'où l'importance de votre rôle et la responsabilité qui vous incombe. Pour ma part, j'ai confiance en vous. Entièrement confiance en votre capacité à transformer l'éducation pour le bien de tous. Ainsi s'inscrit votre mission. Excellente journée de l'enseignant à toutes et à tous. Vive les enseignantes et les enseignants et que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.